Chelsea se déplace dans les coulisses pour avoir Neymar, mais il devrait avoir de la concurrence au sein de la Premier League. Selon les informations révélées par le journal The Mirror, le Brésilien est une cible des Bleus pour la saison prochaine, mais il y a aussi l'intérêt d'un autre club anglais dont le nom n'a pas été révélé. ESPN a révélé en février que le propriétaire de Chelsea, Todd Bouly, et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se sont rencontrés en février à Paris. Cette réunion avait pour thème la possibilité de transférer l'attaquant à Londres, selon des sources informées du rapport. Le PSG aurait aimé que Neymar quitte le Parc des Princes l'été dernier, mais n'a pas trouvé de repreneur. Le Maillot 10 de 31 ans a un contrat avec l'équipe de la capitale française jusqu'en juin 2027 et gagne 30 millions d'euros, 167,4 millions R$, par saison, mais n'est pas bien évalué dans les coulisses du PSG pour le moment. Neymar a même été offert à Todd Bouli lui-même lors de la dernière fenêtre estivale. Selon des sources, le magnate américain a été tenté par cette possibilité, mais n'a jamais fait d'offre formelle. Et selon The Mirror, Bully a tendance à raviver l'intérêt d'avoir Neymar à Stanford Bridge. Toujours en citant le journal, une deuxième équipe de Premier League s'intéresse également à Neymar, dont les options en dehors du PSG seront probablement limitées en raison d'une série de problèmes, notamment son salaire élevé et ses antécédents de blessures. L'arrivée du Brésilien pourrait être une étape supplémentaire dans la reconstruction de l'équipe de Chelsea qui a été promue depuis que Todd Bouly a finalisé l'acquisition du club. Les Blues ont fait des acquisitions d'une valeur de 3 milliards de reais l'année dernière.